25 choses que vous n'avez jamais vues et qui vous surprendront. Notre monde est plein de merveilles. Parfois, nous ne savons même pas combien de choses intéressantes nous entourent. Dans certains cas, nous avons beaucoup entendu parler de quelque chose, mais nous n'imaginons même pas comment c'est. Nous avons décidé de lever le voile de ce mystère afin que vous puissiez entrer dans ce que peu ont pu voir. 25. La Bible de Gutenberg. Ce livre, également connu sous le nom de 42 lignes Bible, est considéré comme un symbole du début de l'imprimerie en Europe. Cette publication a été produite par Johann Gutenberg dans la première moitié des années 1450. Selon les historiens, la course de la Bible de Gutenberg a enregistré environ 185 copies, 150 dans le papier et 35 dans le parchemin. A ce jour, 48 ont survécu, la plupart d'entre eux étant incomplets. 24. Alcatraz La prison la plus célèbre du monde, dont il est impossible d'échapper. C'est ainsi que le populaire Alcatraz est entré dans la culture, la littérature et l'histoire du monde. Il est situé sur l'île du même nom, dans la baie de San Francisco. Maintenant, il ne fonctionne plus comme une prison et les touristes peuvent le visiter. En voyant cette photo, on peut penser que c'est un spa du siècle dernier. Si vous ne le regardez pas avec une loupe, bien sûr. 23. La face cachée de la Lune. De la Terre, vous ne pouvez pas voir cette face de la Lune. Mais vous pouvez profiter avec une photo faite de l'espace. La première image prise du visage caché de la Lune a été faite par les soviétiques en 1959. Sur le verso du satellite se trouvent deux mers, la mer de Moscou et la mer d'Ingenio, ainsi que les plus grands cratères lunaires. 22. L'ordinateur d'Iblu qui a remporté l'homme un jeu d'échecs. En 1997, ce supercalculateur d'échecs a remporté le champion du monde de cette discipline, Gari kassa accent Egurov. Après cela, les gens ont commencé à s'inquiéter, et si les robots remplaçaient maintenant les humains sur la planète mais en voyant cette image, on ne peut pas dire que Diglu peut menacer de conquérir le monde. 21. La bouteille en plastique d'un litre. Vous serez sûrement surpris de savoir qu'avant de subir le traitement thermique et le moulage par soufflage, une bouteille en plastique ressemble à ceci. 20. Mona Lisa. En réalité, l'image n'est pas aussi grandiose que sur les écrans de télévision. L'original est dans le musée du Louvre et présente des dimensions assez petites, une hauteur de 77 cm et une largeur de 53. 19. La machine pour la pose de la chaussée. Cette machine est capable de remplacer un nombre considérable de travailleurs. En un seul mouvement, il couvre une large section de pavage. 18. Un coucher de soleil et une éclipse solaire se produisant en même temps. Beaucoup rêvent de voir une éclipse solaire. Mais le voir pendant que le soleil se couche sur la mer n'est pas à la portée de tous. 17. L'appendice Que savons-nous de cette partie du corps, sinon qu'elle devient parfois enflammée et doit être enlevée Un appendice sain est une partie de l'intestin aveugle, ressemblant à un ver rose. Il a une forme de cylindre d'une longueur comprise entre 6 et 12 cm et un diamètre compris entre 6 et 8 mm. Si elle devient enflammée, Gonfle de quelques centimètres et devient rouge sang. 16. Peau de serpent. Contemplez comment la peau qui change un serpent ressemble, c'est une véritable œuvre d'article. 15. Pénate. Selon la mythologie romaine, les pénates sont les dieux gardiens de la maison. Les Romains retournèrent à leurs pénates après de longues journées de chasse, de guerre ou de travail. En règle générale, les familles avaient deux pénates et leurs images ornaient la maison. Vous savez pourquoi nous avons toujours tendance à retourner à nos pénates, à notre maison. 14. Chauffage par le sol. De cette façon, vous pouvez voir un plancher chauffant dans sa phase d'installation. 13. Un million de couleurs. Chaque pixel de cette image a une couleur différente. 12. La frontière entre les états unis et le Mexique dans les dunes d'Algodon. La clôture à la frontière américaine. Et le Mexique est une construction d'éléments étroits et grands, qui peuvent monter et descendre vers les dunes de sable en mouvement constant. 11. Poule cool avec des boucles. Ici nous avons des boucles luxuriantes que la nature nous donne. Regarde comme c'est beau. 10. Gestuzanga, la maison folle. Donc, vous voyez cette pension à Dala, au Vietnam il nous rappelle un arbre énorme avec des éléments de conception sous la forme de champignons, d'animaux, de grottes et d'une toile d'araignée géante. 9. Le cimetière des voitures invendues. Des millions de voitures dans le monde n'auront pas de propriétaire. Après tout, les nouveaux modèles sortent toujours et les gens refusent d'en acheter à un certain prix. 8. La foudre. Un touriste a pris cette image d'un éclair qui est entré dans la caméra de son mobile. 7. Une pâte d'aigle couronnée. C'est l'aigle le plus grand et le plus dangereux d'Afrique. 6. Un nouveau ariéné Et ainsi vous voyez un poussin aigle. C'est juste sorti de la coquille. Peut-être, en le voyant maintenant, pourrait-on dire que cette beauté sera l'un des plus grands prédateurs du monde 5. Le métal le plus cher du monde. 1 gramme de l'élément radioactif californio 252 à un coût de 27 millions USD. 4. La substance la plus noire. C'est black, la substance la plus noire au monde. Il absorbe plus de 99% de la lumière et fait ressembler les objets 3D à des objets 2D. 3. Reste de pneus sur l'asphalte. Cela montre les restes en caoutchouc des pneus recueillis sur l'asphalte après une seule journée de course, drag racine. 2. Point Nemo. C'est tellement loin de tout ce que les gens les plus proches de ce point sont dans la Station Spatiale Internationale, IS. 1. La zone secrète 6. Tout le monde a entendu parler de la célèbre zone 51, située dans le sud du Nevada, mais peu connaissent la zone 6, qui est à 80 miles de la vega Le gouvernement des États-Unis en a reconnu l'existence il y a seulement 3 ans.